Bonjour, jeune étudiant. Tu aimes voir tes neurones se dandiner au rythme endiablé du jazz ou s'émerveiller devant une collection unique Eh bien, ça tombe à pic À l'université, on étudie, on se forme et on se cultive. Bref, l'université est un lieu de culture. Spectacles, expositions, ateliers de pratiques artistiques, projets arts et sciences, patrimoine scientifique et artistique, accompagnement de projets, visites, le service culturel fera partie de ta vie d'étudiant. Aiguise ta curiosité, découvre le diapason et sa programmation éclectique. Ce lieu incontournable de l'université accueille toute l'année des spectacles détonnants. 120 événements par an, dont près de 30 projets étudiants et près de 25 000 spectateurs. Concerts, pièces de théâtre, conférences, croisements, arts et sciences, spectacles de danse, tu y trouveras forcément ton bonheur. Si tu aimes le frisson des salles obscures, le ciné-club étudiant cinémaniaque projette un film chaque mardi soir. La plupart des spectacles sont gratuits ou à des prix tout petits-petits. Tu souhaites y participer Tu as envie d'organiser un événement ou tu as un projet culturel Le service t'accompagne sur l'organisation, la communication, les financements et ton projet peut intégrer la programmation du diapason. Tu as une âme d'artiste. Le service culturel te propose des ateliers de pratiques artistiques, encadrés par des artistes professionnels, théâtre, photographie argentique, écriture, expression orale, art plastique, dessin d'observation, etc. Deux heures par semaine pour développer ton esprit créatif. Le service culturel met également à ta disposition des salles de répétition, un local de musique actuelle, un labo photo et des pianos en libre-service. Ça ne te suffit pas Découvre notre patrimoine scientifique et artistique. L'université regorge de trésors. 1 300 000 spécimens que le service culturel te fera visiter lors des midis des collections ou d'événements nationaux. Tu pourras y découvrir les collections de botanique, de zoologie, d'instruments scientifiques, de géologie ou le patrimoine artistique des campus. Si ta soif de culture est inextinguible, tu peux participer aux visites de lieux culturels rennais que nous proposons tout au long de l'année. Mais quelle offre Pour ne rien rater de nos événements, get notre newsletter et rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Et n'oublie jamais, un homme sans culture est comme un zèbre sans rayure. À très vite, jeune étudiant.